Dans la liste des sujets sur lesquels les extrêmes sont bizarrement d'accord, leur rejet du libre-échange est sans aucun doute au sommet de la liste, et vous savez que je prends un malin plaisir à rappeler à quel point les idées des partis extrêmes sont perméables. C'est pourtant un sujet sur lequel il y a un large consensus. Paul Krugman, l'idole des économistes atterrés, a lui-même dit « S'il devait y avoir un credo parmi les économistes, il contiendrait certainement les affirmations « Je comprends les avantages comparatifs » et « Je soutiens le libre-échange ». La première chose à comprendre quand on parle de commerce est le concept d'avantage comparatif. On s'imagine souvent que si un pays est plus compétitif que la France, cela veut dire que toute la production de, de richesse va déménager là-bas et la France ne se retrouvera qu'avec une population de chômeurs. Or on s'est rendu compte que même si vous êtes moins compétitif que votre voisin en tout, il est tout de même plus intéressant que chacun se spécialise et échange avec l'autre. Il y a des réelles questions pour les régions qui étaient auparavant très industrialisées et qui aujourd'hui sont des zones économiquement dévastées. Mais blâmer des ouvriers chinois qui savent à peine lire pour nos mauvaises politiques économiques est très fort en café. L'Allemagne ou la Suisse qui sautent en nos frontières ont réussi cette transition économique, notamment en tirant la productivité vers le haut pour rester dans la course. Et vous, pensez-vous qu'il y a des solutions qui n'ont pas été assez explorées pour aider la France à s'intégrer dans la mondialisation N'hésitez pas à me laisser votre avis dans les commentaires, et si vous avez une question que vous voulez me voir répondre en moins de 60 secondes, n'hésitez pas non plus à me la laisser.